Est-ce que toi aussi ça t'arrive de parler à un mec et du jour au lendemain de plus avoir de nouvelles Est-ce que toi aussi tu crushes toujours sur le mauvais mec qui s'en bat les couilles de toi Cette vidéo est faite pour toi, viens on va discuter ensemble Poste tes fesses Bon si tout va bien cette vidéo c'est... La dernière de 2019 J'espère que euh, votre année euh, 2019 s'est bien passée. Là, je te vois, t'es là, hein Bien évidemment, quand je parle de poterie, d'amour et tout ça, il y a du monde. Dès que je fais des mini-docus, là, il a plus personne. Moi, je travaille et tout, mais non, on s'en fout. Nous, ce qu'on veut, c'est de la poterie, Léa. Petit service, si jamais t'as un peu de temps, n'hésite pas à regarder cette vidéo que j'ai faite, que j'ai faite avec amour. Beaucoup d'amour. un peu déçu, du coup. N'hésite pas à y la voir. Aujourd'hui, je suis là pour une vidéo euh, où on va parler d'un truc. C'est, je sais pas comment, je savais pas trop comment appeler cette vidéo. Parce que c'est pas genre une vidéo 10 astuces pour savoir si ton mec te trompe, 10 astuces pour savoir s'il si est amoureux de toi, 10 astuces pour draguer une fille. Oh, ce qu'il ne faut pas faire avec une fille, c'est pas du tout ça. Ça, c'est des vidéos cancer, on en a partout. C'est ce que je faisais il y a 10 ans là sur YouTube. Tu en plus, il y en a qui regardent ça. Genre, non, c'est pas ça. Ça va être vraiment un truc que vous voyez pas partout copier-coller là où les gens ils s'emmerdent pas, ils feront un copier-coller pour avoir une vidéo. Non, ça va être vraiment une vidéo avec mon expérience personnelle. Genre, c'est plus une vidéo en mode fuir là tu vois genre si ça commence à être comme ça puis je sais pas comment appeler cette vidéo mais t'as compris cette vidéo est valable autant pour les filles et les garçons euh, moi j'aime pas dire fille ou garçon donc je préfère dire personnalité a pour une personnalité dite socialement féminine en mode un peu plus sociable un peu plus le cœur sur la main un peu plus fleur bleue un peu plus en mode oh là là l'amour etc et le côté b un peu plus genre moi je m'en bats les couilles dégage nanani nanana mais ça veut pas dire que le b c'est forcément un garçon et le a c'est forcément une fille c'est un peu sociétal tu vois moi il y a des trucs où je suis grave a et des trucs où je suis grave b donc je préfère dire personnalité a et B. du coup si je dis fille ou garçon c'est aussi personnalité A et B parce que voilà t'as compris bref chose à comprendre en séduction c'est que quand une personne a un feeling avec toi quand une personne a une crush sur toi enfin bref quand c'est tout beau tout rose au tout début là quand vous avez grave matché et que ça se passe très bien la personne en fait quoi que vous fassiez il hein, n'y a pas de truc c'est pour ça que j'aime pas les vidéos 10 astuces pour séduire nanana les erreurs à ne pas faire parce qu'en vrai quand il y a un best feeling entre deux personnes tu peux faire ce que tu veux la personne est de suite tu vois genre ça va être tout bête mais euh, genre euh, la personne elle va dire ah je suis timide si le mec il est en crush sur toi il va dire ah c'est mignon et le mec il est pas du tout en crush sur toi il va dire ah oh, j'ai pas envie d'être avec une timide ça me saoule ou par exemple si passionné par les poneys, tu vois genre sachant qu'il y a les filles qui sont absolument passionnées par les poneys, le mec de base il aime pas forcément les poneys et si la meuf elle lui plaît il va dire ah c'est cool et tout la passion pour les poneys mais s'il est pas passionné il va dire ah oh, non non non, c'est pareil si vous tuez quelqu'un vous lui dites j'ai tué quelqu'un il va dire ah oh, c'est vrai t'as qui à venir t'aider et tout bah best feeling tu vois genre si t'as tué quelqu'un il va dire oh non c'est psychopathe t'as compris quand il y a un crush avec quelqu'un tu peux faire ce que tu veux ça passe crème du moment où il y a euh, des, des trucs qui sont un peu bloqués c'est que le feeling il est peut-être pas aussi best best que tu le crois t'as vu donc euh, première chose à comprendre c'est ça en fait c'est genre quand il y a un feeling quand il y a un truc qui se passe quand il y a une connexion la personne, bah t'inquiète, ça passe, mais ça passe, ça passe. Tu peux faire tout ce que tu veux, ça passe, tu vois. La personne en face, elle va jamais te trouver ridicule, elle va te trouver marrante, elle va te trouver fun, elle va te trouver 36 000 qualités qui n'existent même pas chez ta personne, tu vois. Mais ça passe quand il quand y a un best feeling. Donc, ça, c'est vraiment une règle en or. La deuxième règle en or, vraiment en séduction, c'est les messages. Alors, on est dans une ère où il faut envoyer des messages, etc. Euh, moi, la première, je suis comme ça, j'aime bien avoir des nouvelles et tout. Mais il y a un truc qu'il faut comprendre si la personne ne répond pas à tes messages, c'est qu'elle s'en bat les couilles. Et ça, genre, il y a des gens qui disent non, mais pas forcément. Alors, évidemment, pas forcément, il y a des nuances à avoir. Coup, quand tu commences à draguer. Si la personne tous les jours a dit non mais là je suis en train de bosser désolé je peux pas répondre Là je peux pas répondre parce que si parce que ça Mais non hein. si une personne te kiffe crois moi qu'elle peut être en train de bosser de faire quoi que ce soit Elle va t'écrire tout le temps Elle va trouver toujours un moyen de t'écrire Genre vous, vous le savez en plus Noradrénaline et la dopamine qui font qu'en fait tu peux pas te passer de la personne Donc même quand t'es en train de faire quelque chose t'attends qu'elle t'écrive Et même tu révises plus tu fais plus rien de tes journées au début d'une relation Parce que t'es trop en mode c'était état léthargique et insupportable tu vois genre il dure pas heureusement au début t'es censé avoir au taquet le message etc et si la personne a non désolé je suis occupé non mais là je suis occupé nan c'est pas le meilleur signe tu vois déjà tu tu, t tu fonces dans un truc qui a pas l'air fou fou de l'autre côté tu vois enfin toi t'as peut-être ton best feeling tu vois mais peut-être qu'en à l'autre côté c'est pas le best feeling non plus et faut accepter que la personne en face que ce soit une fille ou un garçon n'est pas autant un crush sur toi que toi tu vois genre tu l'as peut-être rencontré sur à une soirée tu l'as peut-être rencontré sur une appli de rencontre ou autre et à l'instant T ça a matché vous avez discuté etc., etc mais ensuite vous avez fait vos routes à part et c'est faux, cette personne jours à la note crush plus important que toi et peut-être que tu es que seconde zone tu vois peut-être une roue de secours un pansement tu sais pas mais il faut faut accepter ça. Genre euh, des fois il y a des pensements qui deviennent des grosses relations, tu vois. Faut accepter d'être des fois en seconde zone. La personne bah peut-être qu'après elle donne plus de nouvelles parce que finalement avec son crush bah ça s'est refait qu'en fait son premier crush il est revenu et peut-être qu'il est pas revenu, mais tu vois faut accepter qu'à l'instant T il y avait un best feeling et qu'après il n'y avait plus de best feeling. Donc, donc la personne a de moins en moins de prix de tes nouvelles. Et là il y a une erreur par contre. Ça c'est une erreur quand la personne arrête de te donner de nouvelles ou est un peu distante et tout ça ou te dit je suis occupé là, je peux pas te répondre. Ça ne sert à rien d'envoyer 300 messages. Même d'en envoyer 3 ça ne sert à rien. Genre euh, la personne dit occupé tu dis euh, ok euh, tu réponds pas au pire. Mais tu peux dire ok pas de soucis et tout on se parlera plus tard Si la personne ne t'écrit pas tu lui envoies pas des t'es mort T'es où Tu fais quoi Bon ben je vois que t'as la occupée en fait hein, Ou des trucs dans le genre Même si elle t'a même pas dit qu'elle était occupée Juste si elle ne répond pas c'est qu'elle n'a pas envie de te répondre Donc clairement c'est que même si t'envoies ce genre de message T'auras l'air ridicule en fait Elle va dire vraiment relou Tu vas passer juste pour le ou la relou de service Ensuite il y a les messages aussi du genre euh, Bon ben alors euh, je vais me coucher moi bonne nuit hein. J'espère que voilà hein. c'est pareil ça ça poubelle. Si la personne ne t'écrit pas ou ne te parle pas, elle s'en bat les couilles que t'as à dormir. Genre si elle s'en battait pas les couilles, elle serait en train de t'écrire. Donc ça, c'est les petits messages de j'ai besoin d'attention, j'ai besoin d'attention, je me fais chier dans ma vie, porte-moi de l'attention. Et la personne en face, elle est en mode... Euh moi ça m'est déjà arrivé des mecs qui m'ont envoyé 300 messages genre j'étais en mode frérot déjà calme-toi on n'a pas élevé les cochons ensemble je te, je te connais depuis une semaine on dirait qu'on était mariés, qu'on avait 6 enfants genre <rire> genre si je te réponds pas c'est que j'ai pas envie de te répondre et que peut-être que je te répondrai quand je me ferai chier tu vois mais là actuellement je me fais pas chier et dans ma vie il y a tout qui est plus important que te répondre mais quand t'es vraiment en best feeling il y a rien qui est plus important que répondre à la personne donc si elle te répond pas n'insiste pas tu verras bien peut-être qu'elle va revenir peut-être qu'elle va pas revenir c'est encore une fois si t'es en seconde zone et que tu passes en première zone bref ça c'est vraiment une règle d'or dans les messages si la personne ne te calcule pas arrête de forcer la deuxième chose que euh, je veux mettre en avant quand vous parlez quand vous séduisez quelqu'un ou même en, amicalement même sociétalement parlant ça c'est un conseil de société quand il ya quelque chose qui vous vexe quand il ya quelque chose qui est dit et qui vous vexe si vous dites ah non mais euh, ça c'est pas vrai à hein, moi ça c'est pas du tout vrai mais ben, ça c'est la preuve que tu es vexé si tu réagis avec cet entrain de cette façon en mode a besoin de te justifier pendant 15 minutes sur une vanne que t'es vexé et du coup en fait tu t'enfonces encore plus tu vois ok t'es vexé certes mais le montre pas en fait ça c'est vraiment montrer que t'es vexé genre il y a plein de façons de pas montrer que t'es vexé et hyper important de pas le montrer pas parce que faut passer pour une femme forte etc mais c'est juste que si tu es vraiment complexé et si vraiment ça te saoule quand on parle si tu réponds avec du second degré ou que tu zappes le truc en mode je m'en bats les couilles la personne elle reviendra pas dessus parce qu'en fait les gens ils aiment bien te faire marronner tu vois ils aiment bien que tu amènes et si c'est vraiment un sujet qui te vexe ou quelque chose que tu as envie de prouver à quelqu'un ben bah, genre c'est pas en faisant ça que tu vas lui, lui prouver tu vois genre je vais donner un exemple tout bête. Euh par exemple qui répondent pas à tes messages. Voilà, ça te saoule et là il te dit en rigolant euh, Bah c'est bon, c'est pas grave si je réponds pas au message hein, euh, j'ai une vie, tu vois. Euh, genre mettez un peu en déconnant et tu réponds "Non mais je m'en fous hein, moi tu fais ce que tu veux, il hein, y a pas de souci hein, Moi aussi j'ai une vie hein, t'inquiète, je suis occupée hein, Voilà quoi. Non, ça passe pas. Au pire des cas, tu peux répondre euh, "Cool", simple efficace rapide ou tu peux dire ou répondre "Ah non mes bébés, tu sais très bien mais vous savez écrit un peu comme ceci genre "Ah non mes bébés, tu sais très bien que moi ma vie sans toi c'est pas possible." Tu vois genre ça comme réponse. Et ça vient sur le point numéro 3 l'humour. J'ai l'impression que les gens aujourd'hui, ils manquent d'humour. J'en parlais avec un ami un jour, et on disait ça genre moi il y a peu de personnes qui me font réellement rire alors les vidéos youtube ça me fait rire. enfin en fait je rigole rarement enfin je rigole beaucoup mais pas de l'humour forcément des gens il y a des gens qui me font mourir de rire mais genre j'en pleure il y a des gens qui essayent de me faire rire mais genre c'est forcé, enfin c'est trop bizarre cette nuance dans l'humour qu'on a. En fait, moi dans la séduction, les gens qui se prennent trop au sérieux, ou même en amitié, en fait ça marche pour toute cette vidéo, mais même en amitié, les gens qui se prennent trop au sérieux en mode ouais non mais moi j'ai fait ça, moi j'ai eu ça, moi j'ai un bac ça, moi j'ai fait ça. Et en fait, genre je trouve pas ça drôle. Tu peux avoir été sur la lune, si t'es pas drôle, t'es pas drôle en fait, genre. Sois un peu toi-même, en fait, décomplexe. Il a que comme ça que tu peux, genre, l'humour, les vannes, et puis il y a des émojis, par exemple, leurs messages qui sont pas mal, tu vois, genre cela, et l'écriture un peu en mode nia nia nia nia genre ça montre du second degré, ça montre un peu d'humour, et moi ça me fait suite rire après c'est un humour très peut-être très nul tu vois genre j'ai besoin de rire et c'est vrai que j'ai l'impression qu'en séduction on a cruellement d'humour parce qu'en fait on a peur de se lâcher on a peur de montrer ou d'être ridicule alors qu'en soi je préfère un mec qui est ridicule et qui fait des vannes nulles que quelqu'un qui est trop sérieux genre en mode en dire un entretien d'embauche frérot moi si j'ai envie de faire un entretien d'embauche je, je vais faire un entretien d'embauche en plus de ça je gagnerai de l'argent là en couple je gagne pas d'argent j'en perds donc si tu pouvais au moins être drôle tu vois genre ça serait la base et c'est vrai que faut se lâcher en fait faut se lâcher faut être soi-même si t'es pas toi-même et que t'es dans une coquille fermée ben moi je Croche trop vite en fait, déjà si on voit 30 messages à la minute en plus de ça t'es pas drôle, mais j'ai pas genre je te vois les messages et je suis en mode vas-y mais c'est un relou là, mais c'est genre vraiment le relou et la quatrième règle que je vais te donner ça sera la dernière, c'est ne t'attrache pas trop vite, et ça genre Sois honnête avec toi-même. Genre par exemple si tu parles avec un mec depuis deux jours, trois jours, et que t'es en mode non je suis pas piqué, nanana et que t'en parles à tous tes potes, c'est que t'es piqué. Arrête de mentir. Genre, si du moment où tu parles du mec à tout le monde, c'est que t'es piqué. Et si t'es piqué au bout de trois jours et que la personne de l'autre côté répond pas à tes messages, enfin tu vois, genre si t'es piqué et que la personne répond pas à tes messages et qu'il y a un best feeling, c'est cool. Fais attention parce que le best feeling ça peut rester une semaine comme deux semaines et après se barrer. Faut pas donner trop en fait au début, faut rester sur un. Ouh. Genre un, un, un voilà, tu vois, genre c'est comme quand t'as envie d'aller aux toilettes, si tu lâches la pression trop vite, tu te fais pipi dessus. Ben genre là, il faut pas trop être à l'aise non plus trop vite, sinon tu te fais pipi dessus, genre c'est le pire exemple du monde. Mais t'as compris, genre... Euh... <rire> Je peux te donner une anecdote plus sale, mais avec autre chose que le pipi, mais qui arrive par en bas aussi, genre. Et c'est pareil en amour, c'est la merde. C'est la merde si tu lâches trop de la pression. Donc, reste sur tes qui vivent, même si c'est un best thing, etc. Fais pas juste genre de rester sur le qui-vive, genre, sois-le, genre, réellement, force-toi à l'être. Parce que, en fait, genre, si t'as un best thing et tout, encore ça va, mais si le mec il est pas trop répondant et toi, et que toi tu parles de lui à toutes tes potes, t'es dans le caca. Ne faites pas des plans sur la comète trop vite, n'imaginez pas déjà le nom de vos chiens et de vos deux enfants avec la personne. Allez-y doucement. J'ai l'impression qu'en fait, dans la société dans laquelle on vit, et même peut-être avant, j'en sais rien comment c'était pour nos parents et tout ça, mais en fait, on veut tellement trouver quelqu'un de rapidement qu'en fait, on est prêt à se marier avec le premier venu. Le mec, il vous apporte une chocolatine. Oui, j'ai dit chocolatine. Vous êtes amoureux en mode, ah, il m'a donné une chocolatine ah à la là je crois que c'est bon là. Pfff. Après, quand on est au collège et tout, ça me dérange pas, tu vois, genre, ses comportements au collège, etc. C'est normal, on cherche, mais dans la vie d'adulte, c'est vraiment hyper freinant. Moi, il y a quelqu'un qui est comme ça, le mec, il s'emballe trop vite, alors que je le connais depuis deux... Deux semaines enfin c'était rigolo quand j'avais 14-15 ans maintenant j'en ai 26 ça passe pas tu vois on a grandi on a compris que ça marchait pas et que c'était pas ça tu vois genre quand on teste ça va mais quand t'es adulte c'est pas ça, en fait, c'est pas ça. Genre, tu prends ton temps, t'apprends à connaître la personne, tu discutes. S'il y a un bon feeling des deux côtés et que ça se passe bien dès le début, eh bien, tant mieux, ça peut construire pour quelque chose de futur. Mais s'il y a déjà des, un petit peu des trucs chelous comme ça au début et que toi t'es en best love, bah, tu vas souffrir à chaque fois. Faut pas que le premier mec qui te dit bonjour, ça soit genre de suite les plans sur la comète, euh, les enfants, les trois chiens. Et c'est hyper important pour toi parce que tu vas souffrir énormément sinon en amour. Le message que vous renvoyez à quelqu'un en envoyant trop de messages alors qu'il vous répond pas, en essayant d'avoir son attention, etc., c'est qu'il sait que bah, vous êtes une personne qui est en demande affective et euh, vous êtes vraiment genre en mode, euh, je suis prêt à accepter tout, tu vois, genre juste pour avoir un petit peu d'attention. Et c'est là où se met en place les relations toxiques, en fait. C'est un peu le problème de la dépendance affective, c'est d'être prêt à accepter tout et n'importe quoi, juste pour la personne, euh, soit là pour vous, vous parle, etc. Et ça crée bah, des relations un peu toxiques parce que la personne, après, elle peut facilement vous manipuler parce qu'elle sait qu'au bout de deux semaines, vous êtes croque-love, c'est cuit, c'est cuit pour la suite. Donc même si vous l'êtes, ne le montrez pas et essayez vraiment de vous préserver de tout ça et prenez votre temps, soufflez et puis voilà quoi. Et ben voilà cette vidéo est terminée n'hésitez pas à vous à me dire les petits conseils que vous avez euh, j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais des gros bisous et je vous retrouverai en 2020